Et pourquoi ça t'a intéressé que... Je m'en doutais de ça. Alors, ça m'a intéressé euh, déjà pour le côté novateur, le côté, euh, le côté interface entre l'agriculture et la forêt, qui, à mon avis... Euh, trouve tout son sens dans le dans le cadre des postes de conseiller forestier de chambre, c'est-à-dire qu'on n'est pas que forestier, puisqu'il y a des organismes qui sont là pour s'occuper que de la forêt, on n'est pas euh, agricole et on n'a pas la, la, la formation agricole, et on est un peu, euh, un peu à cette interface. Donc, ce, ce, ce, ce volet-là m'intéressait beaucoup, quoi, et, et m'interrogeait aussi, parce que quand je me suis lancé dans l'agroforesterie, j'avais pas beaucoup de, de, de connaissances, euh, voilà, donc il a fallu me, me former. Donc, c'est vraiment un, un, intérêt, un intérêt personnel et puis, et puis un peu de, de, de se dire que c'est un bon outil pour avoir une vision d'aménagement du territoire, toujours avec en rapprochant pour une fois la, le, la forêt et l'agriculture, qui depuis les années 50 ont plutôt tendance à être écartelés et, et, et séparés euh, de par les politiques qui sont mises en œuvre. Quoi. Donc là on a la chance, dans le cadre de l'agroforesterie, de côtoyer à la fois euh, le monde agricole et le monde forestier, je trouve que c'est particulièrement intéressant.